Écoutez-moi le petit Ziggy, j'espère que vous allez bien. Ziggy ça veut dire merci en chinois, j'ai eu ça sur une carte d'un resto chinois avant-hier. Bref, <rire> incroyable, je suis bilingue maintenant. On va évidemment faire du Marvel Snap. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un deck contrôle. Vous allez voir Aldente, un deck d'enfoiré. Euh, tout simplement, là on est vraiment sur une thématique d'enfoiré. Hein. Attendez, j'ai mon coussin dans le dos. Une thématique d'enfoiré depuis plusieurs jours. Euh, la liste d'hier, c'était la liste Locke qui bloque les lieux euh, pour que l'adversaire ne puisse pas jouer dessus. Et là, vraiment, on va essayer de... Détruire un maximum de créatures chez l'adversaire. C'est un deck pool 2. Euh, J'en ai parlé dans la vidéo précédente, dans l'introduction. J'en reparle très brièvement, très rapidement ici. Euh, N'hésitez pas à me donner vos euh, retours sur les vidéos euh, Marvel Snap euh, pour que je puisse euh, tout simplement avoir des, des éléments pour peut-être les améliorer. Euh, tout simplement. Euh, en termes d'overlay, déjà, voilà, euh, je vais essayer de euh, couper en haut, couper euh, en bas et tout simplement vous proposer que le milieu, euh, on va dire, de, de l'écran, le milieu de, du jeu, tout simplement pour avoir les lieux en plus gros, pour avoir les personnages en plus gros, et en gros, euh, les euh, avatars en haut, je les mettrai à droite, et les, euh, le mana et le côté retraite en bas, enfin la bande du bas en fait, je la mettrai aussi euh, de côté. Le seul problème, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est que moi je travaille sur fond vert et pas, on va dire, avec un fond, donc, il faudrait que j'arrive à me déplacer ici, que je mette en haut les avatars et en bas. En gros, les deux, la bande du haut, je la déplace. La bande du bas, je la déplace. Donc, forcément, cet écran-là, vous voyez ici, je peux l'agrandir tout simplement. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être que je trouve un espèce d'encadrement pour pas que je sois comme ça, un peu flottant, euh, coupé bizarrement. Donc, voilà. Euh, J'ai l'idée de faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et peut-être, euh, là où normalement, sur le stream, il y a le chat par exemple dans l'univers ici. Euh, bah là, voilà. Sur YouTube, est-ce que ce serait peut-être pas mieux de mettre des personnages de Marvel, des choses comme ça, ou alors laisser comme ça assez épuré et sobre euh, Ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, euh, c'est tout simplement par rapport au deck pool 1, pool 2. N'hésitez pas à me dire quel pool vous êtes, quel deck vous voulez, euh, je pense que je ne vais pas faire comme sur Hearthstone, hein, vu que c'est vraiment un jeu différent, y a pas, euh, sur Hearthstone il n'y a que le format standard dans l'absolu, euh, donc là je, vais, je, je pense que c'est mieux, alors encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais vraiment vous présenter des decks par catégorie, donc le mettre dans la vidéo, dans le titre de la vidéo, ou même sur l'image, hein, sur la vignette. Mettre, voilà Faire une liste avec des decks pool 1 Faire une liste avec des decks pool 2 Plus tard évidemment des decks pool 3 Quand il y aura beaucoup plus de joueurs pool 3 Mais pour le moment il n'y en a pas beaucoup Donc voilà N'hésitez pas à me dire tout ça Surtout si vous êtes pool 1, pool 2 Et si ça peut euh, être plus intéressant euh, En tout cas la liste que je vais vous proposer Elle est tout simplement euh, pool 2 euh, c'est un deck contrôle, alors elle est pool 2 pourquoi Parce que tout simplement il y a Chang-Chi euh, Chang-Chi qui est vraiment la carte euh, Et Killmonger également, hein, Killmonger qui est, qui est pool 2 Donc vraiment ce deck contrôle là, on ne peut pas le faire en pool 1 Ou alors c'est pas vraiment un deck contrôle Ce sera plus peut-être un deck Rhino j'imagine euh, Mais bon après c'est voilà, un deck différent C'est une liste que je vous avais proposée dans des vidéos précédentes En tout cas voilà, le but du deck c'est vraiment de contrôler D'être un maximum chiant pour l'adversaire on a en T1 le petit agent qui permet d'avoir une carte dans la main, c'est toujours bien pour réaliser une curve. Le petit X-Man qui est vraiment une carte d'enfoiré parce qu'elle augmente le coût plus 1 un d'une carte dans la main de l'adversaire. Le câble parce que ça vole une carte et ça fait une petite, euh, ça fait accessoirement une, une carte active à jouer, hein, pourquoi pas Parce que c'est un deck qui est, même s'il a une belle curve théoriquement, il a des cartes qui ne va pas forcément jouer au timing où elles sont censées arriver. Typiquement, Killmonger, qui détruit les cartes de coup 1, on va pas forcément le jouer T3. Donc, parfois, on va avoir des T3 en main qu'on va pas jouer. Donc, c'est pour ça que ça peut être pas mal de récupérer une autre carte qu'on peut jouer. Même une carte faible, mais juste pour jouer une curve. Pareil pour Cable. Euh, alors, dans ce principe-là, on pourrait jouer Wondoo. Euh, Wondo qui détruit une carte, finalement, du deck de l'adversaire. Le problème, c'est que Wondu, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que c'est ça, et que certains me l'ont confirmé dans, le, dans les commentaires des vidéos précédentes, euh, elle détruit toujours America Chavez. America Chavez qui est la carte la plus jouée du jeu, on va dire, parce qu'elle permet de jouer que 11 cartes dans le deck. Euh, en tout cas, sur les 5 premiers tours. Le problème, c'est que voilà, si Wondoo, il chope 80 ou 90% du temps América Chavez, ça n'a pas de sens. On n'a pas envie de détruire America Chavez du deck de l'adversaire. C'est la pire carte dans l'absolu et c'est la meilleure en même temps. Bref, euh, donc on a le Scorpion. Pareil, hein, c'est pool 2 ça. Enfin bref, c'est un deck pool 2. Euh, Inflige puissance moins 1 aux cartes dans la main euh, de votre adversaire. Donc ça c'est très très très cool aussi, très très contrôle. Le Cosmo qui bloque les capacités révélées, c'est pas mal quand l'adversaire par exemple va jouer Barnes. Euh, c'est Barnes, hein, pas Monsieur Barnes, hein, mais euh, Barnes là, bref. Euh, quand il est détruit, il met une, une, une 6 de puissance. Euh, pareil avec la Nova hein, qui est très jouée, quand elle est détruite plus 1 plus 1 aux autres créatures, vous faites euh, Cosmo euh, et finalement... Les cartes qui détruisent, c'est euh, Carnage, c'est euh, euh, Death, Deathstroke. Donc euh, finalement, si vous bloquez le capacité révélé, il ne peut pas activer ses, ses, ses, ses cartes de, de destruction. Donc c'est très intéressant. Pareil contre le deck des Fosses. Le deck des Fosses, il a envie de défausser pour améliorer son Apocalypse ou son Swarm ou ces choses comme ça. Donc en fait, si vous bloquez ses, on va dire ses capacités de cri de guerre, hein, si je puis dire, bah, ça peut être très intéressant. Mais pareil, voilà, ce deck-là, tout comme le deck que j'ai présenté hier, c'est vraiment des decks très très techniques pour le coup. Il euh, y a le Rhino pour casser un terrain. Euh, ça change pas le terrain, ça le détruit. Donc, ça, c'est très intéressant. Euh, puis, ça rentre un peu dans la curve T3. Sachant qu'on va pas forcément jouer Cosmo ou lui T3. Lui, on peut au pire, bam, juste le spammer comme ça. Euh, le Chang-Chi qui est la carte clé. Détruisez toutes les cartes ennemies avec une puissance de 9 ou plus à cet emplacement. Aldente, ça s'est joué dans plein de decks. D'ailleurs, c'est super intéressant. La White Queen, parce que bah je cherchais un 4 qui fasse de la value et qui est de la bonne stat. Alors, il y avait plusieurs choses euh, intéressantes, mais finalement, je trouve que c'est vraiment le... Alors, évidemment, on peut être, aller encore plus loin et jouer l'Enchantress. Le problème, c'est que normalement, c'est suffisant, il n'y a pas besoin. Après, ça me paraît beaucoup de jouer Cosmo plus Chang'Chi plus Enchantress. Voilà. Donc, mais vous pouvez aller encore plus loin et pas jouer White Queen et Enchantress. Mais je pense que White Queen, c'est très intéressant dans un contrôle parce que ça, vu que ça pioche la carte la plus... La, la, ça fait une copie de la carte la plus haute dans la main de l'adversaire, ça donne l'information de ce qu'il a en main. Donc, ça peut vraiment être intéressant en T4 pour savoir, par exemple, parce qu'il n'aura pas forcément encore America Chavez en main. Donc, en fait, vous voyez son T5. Et en fonction de son T5, bah, si c'est un Iron Man, si c'est... Euh, je ne sais pas, si c'est Gamora, si c'est Klo. Ça vous donne vraiment une indication de où il va aller, de ce qu'il va faire. Et c'est très, très intéressant, je trouve. Hop, Ça, enfin, c'est pour le côté contrôle, c'est trop bien. Le gars, il prend son moins 8 et ça peut bloquer sa ligne. Spider Woman. Bon déjà, elle est, elle est super sympa comme ça. Et puis, voilà, ça donne beaucoup, beaucoup... C'est une grosse stat, en fait, tout simplement. Moins 1 aux créatures ennemies. Donc, ça, c'est très, très cool. Et euh, voilà, Amérique Chavez pour jouer en cartes. En fait, il n'y a pas de T6 dans ce deck, à part Chavez. Euh, mais je ne voyais pas vraiment de T6 intéressant. Limite, après, voilà, c'est un autre deck. Mais on peut décider de jouer Infinote euh, avec Jubilee, qui ramène Infinote, théoriquement. <rire> parfois, et jouer Sunspot. Mais après, c'est pas le même deck. C'est un deck plutôt big. Et dans ce cas-là, si on joue Sunspot, on peut plus jouer Killmonger, etc. En tout cas, on va partir là-dessus, sur ce deck contrôle. En espérant faire de la belle magie. Mais euh, ce deck-là est très très cool. J'ai fait pas mal de changements. J'ai voilà, pas mal travaillé quand même ce... cette petite liste. Et je la trouve vraiment vraiment très cool. Euh, mais voilà, c'est un peu compliqué à jouer. Euh. J'avais même mis Angela au début et finalement le problème c'est que parfois j'avais Scorpion ou Angela en main Et en fait je faisais Scorpion d'abord Et bah, finalement je, je, Angela je la jouais souvent T3 donc voilà j'ai décidé finalement de l'enlever euh, Donc là puissance plus 3 aux autres emplacements pour le joueur gagnant à cet emplacement Si vous n'avez qu'une carte puissance plus 5 On va pas avoir qu'une carte On peut mettre câble à gauche On pouvait même câble à droite pour le coup en tout cas je snap plus T Par contre j'essaye comme je disais dans la vidéo précédente d'aller au bout des games pour avoir un maximum de données euh... Oh sympa ça On a l'initiative vous voyez Bon ça vous connaissez maintenant mais quand on a le pseudo comme ça euh, un peu brillant c'est qu'on a l'initiative Donc on joue d'abord Donc en fait je pourrais même Cosmo ici Comme ça je le bloque Après ça me bloque aussi les miens C'est pas cool non, je pense que je suis pas pressé. Après, là, on est sur T3, c'est sur T4 qui va jouer euh, Moon Girl ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais faire ça et ça. Ou alors je le fais... Ouais, je faire ça et ça. Et au prochain tour, je vais peut-être euh, jouer Cosmo pour bloquer sa Moon Girl. À moins que ce soit lui qui ait l'initiative. Mais je pense que je vais toujours l'avoir. Ah, quoi C'est pas sûr. Mantis. On va voir. Ouais, C'est lui qui a l'initiative. Euh, bon. Est-ce grave Non. On pourra le jouer plus tard. Ça également. En fait, il n'y a pas de lieu qui nous embête spécialement. Peut-être le, le lieu du milieu. Ou celui-là, quand même. On est sûr de gagner à gauche. On est jamais sûr de gagner. On va faire ça et ça Ok on va faire ça et ça Donc oui je, vais, je, je snap plus T1 par contre Même si je pense que je perds à la fin Je ne concede pas Enfin très peu Comme ça je, je prends une information du T6 Je récupère des, des situations Je mémorise des situations Et ça me permettra plus tard de gagner En gros on ne gagne pas en gagnant des points On gagne en récupérant de la donnée donc euh, voilà, ça c'est important, hein. vous êtes des joueurs de cartes. Cherchez pas à gagner des, des points au début, vous, vous en foutez. Essayez de récupérer un maximum d'informations, de, de la théorie en somme. Et derrière, vous allez voir que même les gens qui sont à 300, 400 de points, là pour le moment, vous vous êtes à 40, vous allez les dépasser en quelques semaines parce que vous avez fait ce travail théorique qui est important. Euh, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Donc, on peut speeder à droite lui, il, a, il va peut-être aller à droite après le cinquième tour. Puissance plus 2 à toutes les cartes ici. On va snapper. Donc il y a des chances qu'il aille un peu à droite. Bon Le problème, c'est qu'il m'a volé mon... My Spider Woman, mais bon. Il va sûrement la mettre à droite aussi. Ah non, Electra. Okay. Agent. Bon. C'est intéressant. On a un chang chi qu'on peut rentrer. Que va-t-il faire Il a 7 cartes en main. Il a 7 cartes en main. Le chang chi nous détruit sa sentinelle. A gauche, on détruit rien. C'est lui qui a l'initiative. Qu Il faut qu'il 9. Ça va être difficile. Est-ce qu'il y a un spot où on gagne à droite en vrai, on peut faire Shang chi au milieu. Là, typiquement, vous voyez, on pourrait se dire ah, « Elle est pas très bien partie cette game, on est dernier tour, c'est pas évident. »« Je concide. Non, on ne concede pas ici, on s'en fout. On prend l'information. Par contre, on ne snap pas. J'ai snapé Je sais même plus. C'est peut-être moi qui ai snapé. Euh, <rire> je vais Shang chi au milieu, comme ça, je détruis ça. Ah non, je ne détruis pas ça, c'est 9 ou plus, my bad. Je vais Shang chi à droite. Comme ça, il va faire une grosse créa à droite. Est-ce qu'il va faire une grosse créa à droite Sûrement Non, ouais, Il va faire une grosse créa au milieu je pense Non je fais ça Et en fait je décale ça Et je joue ça Non J'en peux emmerder là en vrai Ok Par contre je perds Quand même donc, j'ai quand même fait Nimp, Mais, vous voyez, c'est intéressant. Bon, j'ai lu son Dino ou sa Chavez. Bon, c'est souvent Dino, mais ça peut être Chavez. J'ai lu sa Chavez à droite. Mais, en fait, ça, ça me posait problème finalement. Vous voyez, donc j'aurais dû Rhino au centre. Là, il y a eu une mauvaise lecture. Mais vous voyez, là, bon, là, on savait que ça allait être souvent Rino. Mais, on prend l'info. Et en fait, cette information, on va la lier à des combinaisons. C'est-à-dire que là, bah, White Queen, Dino, ce genre de choses. Donc après, ça va devenir des automatismes. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai fait une erreur avec mon Rhino, en fait, dans cette partie. J'aurais dû faire Rhino au milieu. Ego prend le contrôle de toutes vos cartes à votre place. Alors, en gros, là, on joue plus. C'est Ego qui joue. Bon. Dans ce cas-là, on peut snapper. Parce qu'on a une curve. On a T1, T2, T3, T4. En bon. là on... On peut se permettre, puis en plus, il y a Scorpion T2, donc ça va faire gagner quand même pas mal de matchs. Mais ouais, cette game-là, pour la gagner, il fallait Rhino au milieu. Il fallait Rhino au milieu, et euh... Ouais, c'est dommage, hein bah, C'est ma faute. À la fin du cinquième tour, on déplace toutes les cartes posées ici à d'autres emplacements, emplacements aléatoires. Je ne peux pas forcément mettre des cartes ici, pour le coup. Donc là, vous voyez, ce genre de main, un petit scorpion, Killmonger qui détruit les petites cartes, elle qui enlève des, de la stat, et révéler qui peut bloquer des situations. Là, donc on a une curve. Hein, vous voyez, on peut même faire, euh, on peut jouer aussi Killmonger parfois dans la curve T3. Hein. C'est clairement clairement jouable. Table. petit scorpion qui est plutôt cool. Ça arrive après son câble. Et lui qui a l'init. Je pense que si je fais Killmonger ici, je récupère l'initiative. Et en plus, je joue après lui. Et comme ça, ça me permettrait peut-être de cosmo autour d'après pour bloquer sa Moon girl. Bon, ça aussi, c'est un peu tricky parfois de... Collectionneur, ok. Là, normalement, c'est à nous d'avoir l'init parce qu'on on, on gagne plus de lieux. Donc là, on part du principe qu'il va jouer une Moon Girl. Il y a des, il y a du, il y a du, des chances, pardon. Donc s'il fait Moon Girl, où va-t-il la jouer Je suis Pas sûr qu'il a envie de la jouer ici. Ça n'a pas de sens parce qu'il ne sait, sait pas où, où il va la mettre. Collectionneur, c'est une carte qui gagne déjà pas mal de stats. Moi à sa place, je mettrais Moon Girl ici. À droite. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Moon Cosmo et Iceman ici. Voilà, je peux me tromper. Mais c'est ce que je ferai à sa place. Après la mettre au mid, c'est pas choquant. Bon, quand je dis moon girl, c'est White Queen aussi. Hein. Morphy. Bon, on aurait pu bloquer Morphy aussi. Donc, euh, là on gagne à droite. Hop gobelin est plutôt cool. Meilleur peut-être que la Spider-Woman. Est-ce qu'on fait hop gobelin ici Je pense que je suis pas mal. Bah, je mène deux lignes sur euh, trois. Euh, Est-ce que je fais hop gobelin là Ça me paraît pas mal. L'avantage de ce deck, c'est que T6, on va pas forcément jouer un T6. Parfois, on va jouer justement White Queen plus Cable. Comme ça, on va vraiment essayer de jouer sur plusieurs lignes. Enfin... Mais vraiment, c'est très très tricky comme deck. Mais en fait, c'est le genre de deck qui peut être clairement meilleur que le deck de l'adversaire parce que il va contrer les choses. Par contre, c'est dépendant du joueur. Beaucoup moins que les decks qui sont un peu plus linéaires. On va dire straightforward par exemple. Typiquement, les decks défausses, les decks zoo les decks révélés, les decks... même les decks continues. Où tu vas vraiment focus une ou deux lignes Ou alors tu vas focus une curve spécialement et tu vas jouer, jouer, jouer, jouer Là ça dépend tellement de ce que fait l'adversaire que... Ok C'est bizarre d'avoir mis là parce que... Ok Dommage il aurait pu se bloquer ici, ça aurait été chouette Donc Donc là en fait l'avantage c'est qu'on a deux petits points donc on peut typiquement faire... Là ici, on a 3 points euh, 6 points d'avance. Donc en vrai, 6 points d'avance, c'est dur pour lui de gagner. Je me demande s'il faut pas faire White Queen à droite. On s'en fout, hein, on fait pas l'effet Cosmo. On fait White Queen à droite et Cable à gauche. Vous voyez En gros, s'il fait Chavez... On va, on va dire s'il fait une grosse créa au centre, on gagne à droite, on gagne à gauche. S'il fait une grosse créa à droite, on gagne au centre, on gagne à gauche. S'il fait petit à gauche. Non, il ne va pas faire petit à gauche. Je pense qu'il va faire. vrai, il peut faire 4 ici ou 3 ici et 3 là. Et dans ce cas-là, on... Ah on gagnerait. En vrai, il y a pas mal de situations qui nous font gagner. Est-ce que j'ai snappé Oui. Écoutez, on va tenter. Encore une fois, si on a peur et qu'on fait retraite, c'est pas bon. Ça vous fait perdre de la donnée. Vraiment. Ça me paraît pas trop mal, s'il te plaît. Ok. Tout dépend s'il a un 2 ou un 3 ici. Donc là, il a un 3. Vous voyez, ça change rien. Et Moon Girl. Ah, par contre, Moon Girl, mais non, je pense pas. Ouais, vous voyez. Donc là, bon, ça se joue. Le, on va dire le seul... Mais ça, c'est normal, c'est des decks skill cap en général. C'est que ça se joue sur des petits détails à chaque fois. Il n'y a pas de stomp, quoi. Il n'y a pas de... On, après, normalement, à partir d'un certain niveau... Y a pas de stomp. Mais là vraiment ce deck là c'est toujours du, du, mi... du mini-gain, du.. En fait tu fais pas beaucoup de points sur une ligne, voilà. C'est où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points sur une ligne, t'écrases pas l'adversaire, mais voilà, c'est méga. C'est des petits trucs tricky qui sont vraiment sympas. Et c'est pas parce que vous jouez des T1 que vous pouvez pas jouer Killmonger. Oh Ghost Rider, ramène l'une de vos cartes défaussées à cet emplacement. Alors j'ai pas de carte défaussée. Après, le troisième tour détruit toutes les cartes ici. <rire> de toute façon, j'avais ça. Kazar Pas ouf. Et je lui enlève. Donc ça, c'est quand même bien. C'est très bien. même. Euh, Chang-Chi c'est pas fou contre ce genre de deck-là. Bon, j'ai pas de cœur. Ça m'ennuie un peu. je vais juste à Iceman à gauche. Je pense que je jouerai pas mon killmonger. Quoique je peux le jouer plus tard, parce que ça va être un. Z... ça va quand même être un deck qui va jouer pas mal de T1. Donc ouais ça a quand même du sens peut-être. Pas encore. Oh là je suis en train de me faire plaisir là. Mais ça c'est vraiment un truc que je peux jouer limite au T5. Hein. Au T5 ou au T6. Hein. à la toute fin toute fin du jeu. En vrai, je peux jouer Killmonger maintenant. Il a combien de cartes Ouais, il a pas 5 cartes en main. Parce que là, maintenant, il est dans les tours où il Bon, T4, il peut pas Khazar. Mais T5, il va Blue Marvel. Et derrière, il va rajouter un truc. Donc en vrai, il va pas jouer de temps de T1. Mais là, il peut en jouer maintenant. Mais sachant que c'est lui qui a l'initiative. Ça, c'est important. Je pense que si j'avais l'initiative, j'aurais pas fait Killmonger. J'aurais joué sur T4. J'aurais décalé d'une curve. Enfin, j'aurais joué sur T5. Mais là, je peux le faire maintenant, je pense. Je vais le faire à droite. Euh, au centre plutôt donc lui il joue d'abord peut-être un t1 genre un t1 et un ah non un t2 ça c'est un t2 un mojo si deux joueurs ont quatre carte, cartes à cet emplacement puissance ça c'est un t2 aussi et ensuite on bute c'est créa en fait l'avantage c'est que ça voilà c'est que lui il est à 9 donc maintenant je peux le buter avec Shang Chi. donc là on est l'avant-dernier tour donc je pense que je vais faire Shang Chi à droite et rock à gauche. Ça me paraît pas mal. Hein. Vous voyez, on est tour. Ouais c'est vraiment rigolo. Hein. On est au tour euh, 5 et en fait il n'y a presque rien sur le board. Et on n'a pas beaucoup de points. Vous voyez, c'est vraiment un très intéressant comme deck. Hein. Ok, Donc là, vous voyez, ça se joue sur des mini trucs, c'est hyper sympa. Donc là il a peut-être le truc qui fait euh, un slot C'est ça Pour les cartes continues il y a des chances Il a qu'une carte dans son deck donc on va dire qu'il a Unslot S'il a Unslot sur Blue Marvel Unslot il est à 9 On est d'accord hein Est-ce qu'il va faire ça Il va peut-être pas faire Unslot S'il fait Unslot nous il faudrait qu'on fasse euh, Ouais quoique. En fait je pourrais Khazar au centre Comme ça je booste Reno Qui me permet de oh, The Rock plutôt par Reno Qui me permet de gagner à gauche Après ça c'est une grosse carte Mais Ah c'est pas évident J'ai l'impression que c'est bien De faire juste Khazar à droite Et abandonner au centre Le problème c'est que S'il met un truc ici Ah non il peut rien jouer ici Donc en fait j'ai gagné à gauche Il faut que je gagne à droite Mais Rah, En termes de mana Le problème c'est que je perds 2 mana Mais je pense c'est bien De faire Khazar juste pour lui ah D'accord, il y a un autre qui l'améliore. Hein. Écoutez, je vais faire ça. Nice. Il va jouer on slot. Ok. Et on fait Khazar. Donc on gagne ici. Et on gagne à gauche. Et vous voyez, on a gagné que d'un point, mais c'était suffisant. Et là, si jamais on ne faisait pas Khazar, on perdait à gauche. Parce que ça se joue ensuite sur l'écart de points. Et en écart de points, il, il m'atomisait au milieu. Vous voyez la puissance de ce deck mais voilà, ça demande de la maîtrise, de la concentration. Vous pouvez le maîtriser et pas vous concentrer. Hein. Et c'est génial à jouer, quoi. Franchement, c'est assez dingue, je trouve, que dans un jeu comme ça, on puisse jouer des decks contrôle. Parce qu'en soi, ça se joue que sur 6 tours, ce jeu. Et sur 6 tours, on a déjà des, des marqueurs de decks contrôle. Alors que normalement, les decks contrôles, c'est dans un jeu traditionnel de cartes où il y a euh, 10, 15 tours, euh, voilà, quoi. Ah, c'est un peu ça. ça m'ennuie un peu après je peux le détruire avec Rhino. est-ce que dans mon deck ça marche est-ce que ça marche avec des trucs pas vraiment C'est hein. chiant. pas des masses euh bah câble en vrai avec câble c'est rigolo ça lui vole des, de des cartes et l'adversaire Ifinking, e thinking e thinking Quand cette carte est détruite, retourne-la dans votre main, son coût est de 0. Ah, ça marche comme ça, parce que... Ah, au moment, elle est révélée, waouh. Bon. pas fou, là. Ah, c'est horrible, ça. Après, je peux faire euh, Killmonger pour les tuer. Hein. Un peu triste de faire ça, quand même. Après, Killmonger, c'est trop fort contre lui. Hein. Je pense qu'il faut casser ce terrain. On fout de piocher de cartes. Ah là là, ces agents. Bon. Oh, il aurait pu Scorpion au milieu. Il l'a pas fait, ok. On fait ça. Ah non, on va jouer Scorpion, là, quand même. Et OK Ouais, moi je vais pas snap parce que j'ai été un peu bloqué par le bar sinistre, ici. Vous voyez c'est marqué quand vous jouez une carte rempli cet emplacement alors que là la carte je l'avais pas jouée je l'ai révélée. Donc vous voyez ça a quand même entre guillemets c'est un trigger qui n'est pas logique. Oh intéressant, oh nice. Ah, par contre c'est lui qui a l'initiative, donc pas si nice. C'est bizarre son deck, il joue a euh... Angela je pensais qu'il allait avoir plein de petits T1 mais finalement il n'y en a pas. Le problème c'est que là il a Barn C'est. Ah c'est trop dommage qu'il ait l'initiative parce que sinon on avait Cosmo et on bloquait ses, ses sacrifices. Là on ne peut pas le faire. Bon je pense que je vais Spider à droite. Je pense qu'il va sacrifier ici, hein. il va mettre plein de, plein de créa. Ok, Carnage. C'est un peu chiant. Ouais, bon, là, c'est une game qui se joue vraiment sur l'initiative. J'ai l'initiative, j'ai gagné. Bon, ça aussi, on a, on a sûrement perdu sur barre. Encore une fois, hein. là, le fait de retraite, ça change rien parce qu'on va juste gagner des points. Euh, donc. donc, là, on a sûrement perdu. Et là, il a juste à mettre un truc et on a perdu. Donc, là, par exemple, on peut considérer Tout simplement parce que c'est une situation où, bon, dans son deck, on va dire qu'il est America Chavez. Hein, parce que, comme tout le monde. Donc, si Chavez juste, il gagne. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, il a juste gagné. Donc, en fait, ça n'a pas de sens. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ça n'a pas de sens de jouer ici. Bah, de ne pas partir en retraite. Parce que l'information qu'on va récupérer, elle est neutre. Elle est, elle est inutile. C'est juste de la perte sèche de points. On ne transforme pas, on va dire, une perte de points en information, Parce qu'en fait, juste Chavez nous fait perdre. En fait, on, va, on, ne, on ne va pas concede quand... Chavez ne nous fait pas perdre et quand il y a d'autres cartes mais qu'on n'a pas spécialement l'info des autres cartes et donc on reste et on transforme en fait une perte de points en information et plus tard évidemment bah, on gagnera tout le monde le but c'est d'être le meilleur c'est pas d'avoir la meilleure cote le meilleur aura à un moment la meilleure cote et le meilleur c'est celui qui a, celui qui aura fait le plus de théories et le plus, qui aura mémorisé le plus de situations euh, ok doki mais ouais là typiquement ça nous a détruit ça Rescue, si vous jouez une carte ici au tour suivant puissance plus 5 Oh c'est pas mal ça c'est une poule 3 Le joueur avec la puissance la plus basse ici gagne bah. Pas fan Pas fan du truc Je <rire> sais pas ce que vous en pensez mais enfin, On s'en fout on a rien, on va le détruire ce terrain Je vis le terrain Là il doit dire, ah c'est un bot en face, il fait n'impe. <rire> il dit, partait par contre, j'étais pas bien. Bon, au pire on a ça. Est-ce qu'on veut qu'il récupère notre main C'est lui qui a l'init. Non, je vais rhino à... Ah, au centre. Ok. Tout, tout, tout, tout, tout. C'est lui qui a l'init. Je pense que je vais juste cosmo euh, à droite. Euh, non parce que nous on va faire quoi Non parce qu'on va sûrement... Non on va faire à gauche. Ok. Donc là on peut détruire son Warpass. Grâce au Hobgoblin. Warpass, en gros, il dit Si vous avez des emplacements vides, puissance plus 4. Après, en vrai, euh, ça c'est 5, ça c'est 9. Chang-Chi, ça détruit ça. En vrai, il euh, y a moyen juste de Chang-Chi à droite. Hein. Ouais, mais ça me fait pas gagner la ligne pour autant. Je me demande s'il faut pas juste. Ah ouais, oh, il va récupérer ma main, faut faire attention. Ça, c'est un peu chiant. J'abandonne à droite, sinon, en vrai. Genre j'essaye juste de bourriner. Genre je fais euh, hop gobelin à gauche. Ah non je peux pas il y a ça. Je vais hop gobelin ici. Ah mais, bon. ah, mais là j'ai déjà beaucoup. Hein. Il, il aura quoi lui Ah il aura des trucs qui ne fonctionneront pas à gauche. Je vais faire ça. Ah zut il va. Zut il va à gauche. Clos. À Clos, on s'en moque. Il récupère 7 de points max. On est d'accord Faire quand même. Hein. Il récupère 7 de points. En vrai, le mieux c'est Spider Woman. Mais Spider Woman à gauche. Et nous, on fait America Chavez à gauche. Ça fait égalité à gauche. Ça fait... On gagne ici et on perd de 12 ici. Donc en fait, on a perdu en termes d'écart de points. C'est-à-dire, je contrôle une ligne, il en contrôle une. Enfin, on fait égalité sur elle. Et je contrôle là, il contrôle là, mais là, il a 12 d'avance. Donc en fait, on a perdu. Sans qu'on sait, le, le Spider-Woman l'est fait, hein, parce qu'il peut pas avec ça. Donc là, on a perdu. Donc on va euh, concede voilà on sait, on connaît sa main. Donc là, il n'y a pas d'information à récupérer. voyez oui. J'ai un peu trop commit au milieu. J'ai un peu trop investi de cartes au milieu. Euh... J'aurais dû mettre un petit peu à droite et essayer de contester à droite. Parce qu'en vrai, j'avais Chang'Chi. Donc son Warpass et son Angela, il y avait peut-être moyen de les buter. Donc je pense que, peut-être pas Angela, mais Warpass. Donc je pense que j'aurais dû essayer de gagner à droite. Et lui, il se serait dit, mais attends, mais tu vas jamais gagner, j'ai Angela Warpass. Et en fait, le Chang-Chi retourne la situation. Donc, euh, en fait, ouais, je, je pense que j'ai fait une erreur ici. Important ce travail d'analyse de, de, de, post-game. Bar sinistre. C'est On dirait qu'on est sous le, la semaine dernière, là, avec les barres sinistres. C'est bizarre, bon, on va scorpion, hein. Voilà, en vrai toute sa main elle a moins 4 Après il faut juste qu'on gagne de lignes maintenant Parce que là on a perdu cette ligne mais on s'en fout Je pense qu'avec moins 4 sur toutes ces créas Il y a quand même moyen qu'on gagne Bon après par contre le Chang-Chi sera tout petit mais... Je pense que c'est pas si grave Oh on a des decks aléatoires dis donc Ok l'init. Le cosmo à droite je pense Est-ce qu'on gagne, dans... Est qu gagne quand on fait Scorpion sur toute sa main Je pense qu'il oui, y a moyen. Je vais, je vais snapper T1 hein, ici parce que j'ai déjà vu la, situ... Le... la situation quelquefois et je crois que ça s'est toujours soldé par une victoire. Enfin, il faut bien une défaite à un moment. Mais Mais En fait, il y a tellement de cartes qu'il ne peut pas jouer. Ok. On va câble. On va collecteur ici câble ici. Ou alors on va un peu plus à gauche. Je pense qu'on va un peu plus à gauche dans le sens où bon, l'idée c'est d'avoir 5 créas pour bloquer son lézard. Ah non les effets conduits sont désactivés donc il aura toujours 5 pas mal. Oui, encore une fois il peut rien jouer. On voit Morph. Hein. Après Morph on peut lui cliquer un truc très faible. Hein. On peut passer aussi. Hein. Hmm. Alors il faut des points. Je vais mettre des points à droite. Genre... Ça, ça détruit rien. Ça et ça. On va mettre des points à droite, franchement. Angela moins 3, Starlord, moins 2. Rocket. Okay. Donc on a gagné à gauche, parce qu'il est bloqué. Et en gros, lui, il faut qu'il gagne à droite et au mid. Donc en fait il a perdu ici. Au mid euh, ouais. Là il a perdu. Donc là c'était la bonne ligne de play de bourriner à droite. Et vous voyez, en fait, toutes ces cartes, elles faisaient rien quoi. Donc ce play-là, il fait vraiment gagner. Bon on clique hein. L'or, c'est précieux dans ce jeu. Hein. Ah, j'ai encore des crédits. Ah non, dans les caches de saison, ok. Parce que dans la vidéo d'hier, je disais que dans les caches de saison, maintenant, qui sont toutes gratuites, hein, le Season Pass pour euros à un moment, on le dépasse et on repasse dans, des, dans un Season Pass qui est gratuit. En gros, et euh, je disais qu'on a que des boosters, mais en fait, non, on peut avoir des crédits. ça C'est intéressant. Ah, il est cool ce deck, hein. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de le tecker dans le sens où s'il y a des cartes que vous aimez, vous pouvez les mettre. Euh, s'il y a des cartes contrôle par exemple, alors après là on est en pool 1 et pool 2. Hein, donc euh, euh, vous n'avez pas accès au pool 3. Euh... Intéressant, on va câble. En fait, il faut que j'ai l'initiative. Je veux l'initiative. Donc si je fais ça, j'ai l'initiative. Après, je pense qu'il faut quand même essayer de gagner à gauche. On va faire ce câble. Ouais. Non, je vais câble à droite. L'idée c'est de Cosmo à gauche. Câble, ok. Là c'est 50-50 non Il y a 2-2-2. Deux, deux, deux. C'est lui qui a l'init. Pas si grave en soi, je vais quand même Cosmo à gauche. Il va pas forcément détruire Sanova tout de suite. Et comme ça je l'aurais bloqué à vitam eternam avec. Euh, Là, il faut vraiment bloquer la ligne et j'avoue c'est cette carte qui me donne envie de jouer cosmo parce que ça c'est jouer dans plein de decks en soi iceman ok et sentinelle très bien Là il est très très embêté là on va jouer à un monstre Tout au milieu j'imagine au snap je pense que je suis devant grâce à ça vraiment il y a quand même beaucoup. En fait, ton deck il est quand même vraiment bien basé là-dessus. Enfin, Pas que, hein, évidemment, mais c'est pas un deck sacrifice parce qu'il joue des sentinelles. c'est un peu bizarre. Ah oui, dans ce deck, il n'y a pas. Il euh... n'y ben, a pas ce. Il est pas euh... le, collecteur. le collectionneur. Il y a pas le collectionneur euh... parce qu'en fait, j'ai pas cette carte qui met en main et je trouve qu'en T2. En fait, je préfère Angela que Collectionneur. En tout cas, dans ce deck-là. Après, si vous jouez Moon Girl et tout, oui, mais. Je ne sais pas s'il va gagner qu'avec des Sentinelles, par contre. Il a Chang'Chi. C'est bien de savoir ça. Très important de savoir ça. Ok. Donc, euh, donc, donc, donc, donc. Bon, ça sert à rien de faire Scorpion, parce qu'on va lui récupérer sa main. Killmonger ne euh, sert à rien. Il va buter ça avec. Ah non, Killmonger, il va buter Nova. Ah ouais, s'il fait Killmonger, s'il fait mon Killmonger, qui récupérera avec ça, il va pouvoir buter sa Nova en faisant Killmonger sur une autre ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer, mais sans activer sa capacité grâce au Cosmo. Et on va Scorpion juste pour la stat, mais pareil sans activer sa capacité, donc à gauche. Ouais, c'est chelou, hein. un peu chelou comme play, mais ça me parle. Ok. Donc lui il a le point le plus haut c'est 6. C'est le. C'est ma white queen. Donc il a 6 points qu'il peut placer où il veut. Donc en gros, si je fais America Chavez au mid, j'ai gagné. Je regarde s'il y a d'autres spots pour gagner. Après, il y a le Rhino qui est un peu tricky au milieu. Et hein. j'aime bien jouer Chavez au mid. Genre si, mais si ça gauche, je gagne quand même. Ah non, il a, il a le Chang Chi. Ah, il a Chang Chi, donc il peut Chang Chi au mid. Oh, ce serait malin. Est-ce que dans ce cas-là, il faut pas plutôt essayer de jouer Il a 6 points, on a dit. Est-ce qu'on peut arriver à 6 points En fait, on fait 4. Plus ça. Comme ça, on prend pas Chang-Chi au milieu. Je pense qu'il va Chang-Chi au mid. Et je vais juste faire ça, moi. On va faire ça. Ah, il ne peut pas chang au mid. Ok, il a les 6 plus les 2. Mais il perd parce qu'on gagne au mid. Et on a l'effet. Vous voyez, à sa place, moi... alors Après, là... Soit tu dis, allez, j'économise mes points, mais encore une fois, non. Il faut vraiment aller au bout de la game pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Mais je pense que il y avait moyen qu'il fasse... On est d'accord, il avait un Chang-Chi en main. Il fait Chang-Chi au mid, c'est moi qui ai l'init, je révèle moi Chavez. Il détruit ma Chavez, il gagne le mid et ça lui permet de gagner au mid et évidemment à droite. En fait, c'est difficile parce que on a que 30 secondes pour réfléchir à tellement de situations. Ceux qui disent, hein, ce jeu il est trop facile, euh, euh, c'est pour les enfants et tout, ils ont vraiment jamais joué. Hein. Bon personne dit ça, mais en vrai si quelqu'un dit ça dans les commentaires, voilà c'est un enfant. <rire> il a jamais joué au jeu. On va faire Iceman ici. Bon pas de chance hein, d'avoir euh, Blade. Pas vraiment envie de défausser les cartes de la Mimine. Oh Scorpion là, on the curve Magnifique Ouk. On bloque 4 cartes de sa main Donc on fait moins 4 potentiellement Donc c'est comme si enfin, si ça marche pas comme ça Mais c'est comme si c'était un 6 de puissance Cable à Hop gobelin. Ça c'est un peu problématique Bon après On a Killmonger qui est cool C'est lui qui a l'init Donc je pense qu'on va le jouer On abandonne à droite, hein, je pense. Orph. Chloé, oh, la chance du gars, il vole toutes mes grosses cartes. Il aurait pu voler Blade. Hein. Je suis désolé. Hein. Bon, en vrai, il y a quand même moyen qu'on perde là. faire ça à droite. White Queen. White Queen. Donc il a volé mon Claw ou mon Spider. Et moi j'ai un Dino chez lui. Bon, Dino c'est bien poste avec Chang Chi. Très bien Claw à gauche. On va voir ce qu'il va faire. C'est dinosaur. Ok. Donc nous on a dinosaure à droite. On a chang Chi à droite qui nous permet de gagner. Ah, ça nous permet même pas de gagner. Ah si, ça nous permettrait de gagner quand. Donc en gros l'idée c'est quoi Après on a Dino, mais hein. lui il a. C'est pas évident. Si je fais chang Chi à droite, je gagne à droite. Le Blade au centre. Non à gauche. Je Blade à gauche. Bon, je snap pas. Hein. De toute façon, ça changerait rien vu que c'est snappé pour la finale. C'est ça, hein on est d'accord. chang hein chi qui détruit Dino. Je gagne à droite, je gagne à gauche. Bon, après, s'il fait rien, il va faire des choses. Mais je pense que c'est pas mal, ça. On va voir où il va. En fait, je me dis, même s'il va à gauche, vu qu'on va gagner à droite et qu'on a dans tous les cas clos, ça peut se jouer sur des égalités et des différences de points. Et peut-être qu'en termes de différences de points, je suis pas mal à droite, en vrai. Ah, remarque, je suis pas si bien. J'ai 3 quoi. En vrai j'ai 3. J'ai 3 d'écart. Ouais. ouais ça change rien. Enfin ça change rien. Je ne pas snap moi en tout cas. Ah, c'est hyper, euh, hyper hyper pas évident là. Clos. Ah bon, le deuxième clos. Ah oui, il nous a volé notre clos. Donc deuxième clos fait gagner. Ah c'est intéressant Ouais. Le deuxième clos fait gagner. On n'avait pas vraiment de. Ouais. Mais là, c'est important de rester aussi. Hein, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de pertes de points et même sur une journée, vous rattrapez. On va dire les. Parce que ouais, quand je parle de théorie et de récupérer de l'information, l'information, c'est pas sur plusieurs mois. Hein. Même sur une journée, si vous jouez en début de game et que vous récupérez l'information enfin en début de journée, l'information que vous prenez sur les... la première heure, elle, elle, est... elle est payante déjà sur l'heure d'après. Surtout sur un jeu où vous enchaînez euh, des games toutes les 3 minutes quoi. Encore sur Hearthstone, euh, bon parfois l'information que vous prenez le lundi, elle va vraiment être utile que le mercredi ou le jeudi quoi. C'est que des maths hein, ce jeu. Hein. Enfin, c'est du fun avant tout, mais on va dire que c'est du, f... c'est que des mathématiques enrobées de fun, enrobées de RNG, enrobées de choses rigolotes. Euh... Bon on n'a pas une bonne curve on n'a pas de T2. Par contre on a lui qu'on pourra détruire. Ouais, c'est pas évident là, euh, c'est pas évident. Je vais faire Rhino maintenant, je pense que ça, ça va vraiment me poser problème. Après, est-ce que c'est pas un deck euh, multiman Non, Storm. Storm, c'est un peu chiant. Storm, c'est vraiment chiant. Je ne jamais à droite. Hein. Je vais abandonner à droite. Bah, je le connais ce deck. Hein. <rire> je le connais très bien ce deck. Deck plus ou moins que j'ai présenté hier. Euh... Je pense qu'on abandonne à droite Et on essaye de gagner sur les autres lignes Dans ce cas là on ferait scorpion ici câble ici Je pense hein Je pense qu'il va rajouter genre Jessica Jones Ou un truc comme ça à droite ouais. Donc de toute façon à droite c'était trop difficile de gagner Et comme ça là je fais... Euh genre hop goblin au mid OK Est-ce que c'est lui qui a l'initiative ici ou pas Parce que là, il va jouer la 20-20 et -20, c'est lui qui commence, c'est moi qui commence. C'est un peu problématique. Dans ce cas-là, on a sûrement perdu sur la 20-20. Ouais le, le fait d'avoir l'initiative ici ça me fait perdre Parce qu'on sait qu'il va à une Finote Elle est 20-20 Mais on peut pas la contrer En fait il a passé pour pouvoir jouer une Finote euh, Donc ouais là on, va, là on est sûr hein, C'est 100% qu'il a une Finote Je réflexionne quand même hein. Mais le fait de jouer premier Sinon c'était un 50-50 Donc je pense que j'aurais Tio au centre Et j'aurais gagné une fois sur deux Ouais, on va, on va partir ici, je pense. On va partir. Oui. Vous voyez mon Rhino là, le Rhino c'est vraiment tricky. Hein. Parce que là en fait j'ai perdu sur Storm, mais vous voyez par exemple quand il fait Storm, en fait le lieu, c'est le lieu qui s'appelle Inondé. Donc en fait si je garde Rhino post Storm, lui derrière il va rajouter un truc et moi je vais juste dire bah en fait je te détruis ton terrain et quand je veux je pourrais mettre quelque chose dessus. avance quand même dans le season pass au câble ah bah. donc voilà donc euh, le rhino parfois faut le jouer t3 et parfois ça pose problème là typiquement s'il a pas storm bah mon play rhino alors je fais une erreur c'est pas une erreur parce que j'ai pas l'info qu'il joue storm en jouant forge pour moi il va souvent jouer multiman donc s'il joue forge pour moi il y a multiman et dans ce cas là il faut plutôt péter New York mais c'est vrai que si j'ai un autre T3 à curver, bah, ça me fait gagner le détruiser. En fait, je détruis son Storm. quoi. Bon. C'est pas mal que l'adversaire pioche. Ça nous va en vrai. Enfin, nous aussi, mais on a envie qu'il fasse entre guillemets sa grosse sortie pour pouvoir caler le mieux possible un Chang'Chi. Okoye. Okoye, ok. ok, c'est fort. Ok il fort mais bon le scorpion il est vraiment cool ici. Oh Beast. Retourne vos autres cartes à cet emplacement dans votre main, coûte moins 1 à ces cartes. C'est moi qui ai l'init. Le beast sur euh, scorpion pour reproc un scorpion. C'est franchement pas choquant, hein, c'est un peu bizarre, mais. Bon. Ça me fait overdraw mais je pense pas que ce soit si grave. Lord. C'est rien et Bonimo il est bloqué. On peut plus jouer de cartes ici. Par contre le gars a 7 de puissance à la base. Oh waouh c'est nul. Ah, c'est pas si nul en vrai. Détruit une de vos cartes à cet emplacement et ajoute des copies de cette carte aux autres emplacements. C'est pas si nul. Donc là il faut gagner au centre mais on gagne assez facilement. facilement. Il y a 13 quand même. Ou alors on abandonne totalement au centre mais je pense pas. Je pense déjà une carte comme Spider Woman ça va me faire gagner, ça va faire 7-4, ça va faire 11. Donc en fait si je fais Scorpion, Cosmo à gauche, je fais Snap je pense Oh snap. Je... joue à gauche, joue à gauche. Oh, il a au moins une carte à gauche, en espérant que ce soit une révélée. Révélée. <rire> Vamos. Ok, très bien. Euh, good, good, good. Donc, donc, au centre, on fait ça et on gagne. Au centre. Après, on peut le faire à la à toute fin, ça. Hein ouais. <rire> ah, mais je pense autant le faire maintenant. Okay. Enfin on gagne pas, on est à égalité, mais au moins on a juste à mettre un Iceman et c'est bon. Donc, à droite il est trop devant, et donc là en fait on fait juste ça, ça, ah non ça ça marche pas les cartes révélées. Ah. Est-ce qu'il y a moyen de, de l'escroquer à droite Genre... Pourquoi tu snaps, bro T'es derrière là, théoriquement Bah ben non, t'es pas derrière en vrai. La question c'est Est-ce qu'il va aller à droite Si je fais hop goblin Iceman Et qu'il va à gauche Ouais mais en fait J'ai beaucoup de retard là Je pense c'est quand même ok Ou alors je fais juste Chavez Mais ça ça fait plus hein. Ah le problème c'est que Ah non mais il faut que je gagne au centre Je suis bête Si je gagne au centre c'est bon Je gagne au centre et en fait Je fais un moins Ah ouais mais c'est pas un moins 8 Ah c'est ça qui me pose problème Et si je fais égalité à droite égalité à droite et Non je pense que c'est juste ça J'ai 11 points ici Je gagnais au centre et j'ai 11 ici Ça me parle s'il te plaît Faut pas qu'il ait 11 lui Ah zut Blue Marvel, ok. Gg. Ah, ouais, gg le Blue Marvel. C'est dur de d'imaginer un Blue Marvel dans ce genre de deck. Après, Blue Marvel, ça rentre vraiment dans plein de curves, pour le coup. Et là, vous voyez, c'est intéressant, parce que ça, franchement, un Blue Marvel dans un deck avec des, euh, bah, bah, c'est un peu bizarre, quoi, parce qu'il y a quand même, il euh, quand même ce genre de truc et tout. Ouais, franchement là Blue Marvel il est très difficile à Ouais là on... c'est très difficile de tourner autour de Blue Marvel Mais voilà ça rajoute une situation dans notre cerveau Et on pourra essayer dans des games peut-être euh, plus importantes évidemment De peut-être tourner autour Ouais elle était sympa celle-là hein. Elle était plutôt cool cette spot Et on a Ella Joue toutes les cartes que vous avez défaussées de votre main à des emplacements aléatoires. Bon le problème c'est que j'ai pas de curve à deux ici. Nightcrawler. Écureuil. Ouais, Cosmo à droite, je pense. C'est lui qui a l'init, ça n'a pas de sens. Peut-être faut juste Rino. Rino à gauche. En fait, lui, il se dit, je vais gagner à gauche avec des petites cartes. Mais en vrai, si on détruit Big House, on pourra mettre un monstre à gauche. Là, en fait, il va, voilà, il fait un peu le bourrin à gauche. Boom. Comme ça, on a une place. Euh, ok, ok. On va juste jouer ça à droite. Intéressant, je vais pas forcément snap maintenant, je vais attendre de voir ce qu'il fait, Et au prochain tour je pourrais snap. C'est vraiment pas fou. Kazar. Hein. Ok. Hulk. Ah ça c'est pas mal. Ça pour le coup à gauche c'est très fort. Ça me fait gagner. En fait ça dépend sa curve. S'il enchaîne Blue Marvel Onslot. En vrai Blue Marvel Unslot on a Chang-Chi. Ouais. Hein. Ah. Blue Marvel Unslot... Ça a détruit l'Unslot. Avec Chang-Chi à droite. Je pense que c'est ok. En fait il n'y a que Blue Marvel qui proc. Je vais snap je crois. Ouais ça me parle Blue Marvel En gros lui il va être à 6 slot il va être à 9 Après on lui a volé un Hulk Donc il a pas forcément un slot en main Il a Hulk Et Franchement, il y a moyen. Ah ouais, mais là on est à, on est derrière ici sur ce spot. Et le problème c'est que là on est derrière. Ah et ça c'est un peu problématique, c'est qu'on est quand même derrière sur la ligne. Bon, ici aussi. Après ici on peut mettre ça. Mais euh... ouais, c'est vraiment dommage d'avoir une daube comme ça. En fait, on a perdu un peu la curve. Vous voyez là, typiquement, si on avait eu un T2, bah, on avait juste un tout petit peu de points sur une ligne et ça nous aurait mis pas mal. Donc là, je pense qu'il va... peut un slot à droite. Mais c'est vraiment trop problématique d'être derrière ici. Sur cette ligne. Je réflexionne. Je pense que j'ai souvent perdu ici. Shang Chi, ça me fait pas gagner. Hein. Désolé, mais Shang Chi à droite ne me, me fait pas gagner. Hein. Donc je vais concede. Ah, je veux quand même faire ça et ça. Non. Back on va concede parce que là, c'est sûr. En vrai, on... euh, Hulk ou un slot, on perd tout le temps. Bon, je fais une petite dernière. Donc là, peut-être à droite. Ouais, non, c'est ça. En fait, il fallait vraiment essayer de gagner à droite. Mais la Spider-Woman n'a pas suffi. Peut-être j'aurais dû rajouter un truc. En fait, je... Après il fallait Rhino Ouais le problème c'est que Il fallait peut-être pas mettre un truc T1 Là à, à droite Euh non plutôt pas Vous voyez on est quand même dépendant un peu de la courbe de mana hein. Dans un deck un peu contrôle Qui se joue sur des petits détails de, de curve Enfin des petits détails de points Faut vraiment quand même arriver à faire T1, T2 C'est important après on peut rajouter Domino Mais bon Domino c'est pas un vrai T2 quoi Enfin un T2 avec une capa. Parce que le late game, il sera toujours pour nous. Enfin, nos cartes de late game seront meilleures que les siennes. Parce qu'on pourra les contrer. Et si on a trop de retard, bah, ça ne changera pas grand-chose. Okoy ou Scorpion Ouais, Okoy, c'est cool quand même ici. On va rester comme ça. On va rester ces trois-là. Après chaque tour, puissance plus un aux cartes posées ici. Donc en fait, on va compoter nos cartes ici. Elles vont compoter, compoter. Et à la toute fin, je ne me bloque pas. Hein, je pourrais mettre une carte. Yes pour bon, chaque carte détruite pendant cette partie, ou moins 1. Ah, ça peut être pas mal avec mon deck. Là on va Rhino ou Scorpion. Cinquième tour, les cartes coûtent un de plus. Ah ça c'est un peu problématique pour moi parce que j'aurais envie de jouer euh, Spider Woman au T5. Je pense que je vais jouer Rhino. Après il a combien de cartes en main 5. Ah, je pense que Scorpion c'est fort. Ah, je vais juste faire ça. Morph. Il va morpher un rock. Très bien. Ok. Donc là, on va faire Spider-Woman à droite. Ça devrait nous faire gagner à droite. Ah non, je peux pas Spider-Woman, je suis bêta. Euh... Bon, il bat en retraite, mais définitivement, ce lieu, il nous a vraiment posé problème. Ouais. Vous voyez, là, je perdais en vrai. Je pense que j'aurais vraiment dû faire Rhino. Et tant pis pour le Scorpion en vrai. Je crois que j'aurais dû Rhino à gauche pour pouvoir forcément faire spider Woman à droite et gagner à droite. Et ensuite, je mettais juste un monstre. Bah, typiquement, Death, j'aurais pu. Ah non, mana c'est un peu compliqué. mais J'aurais pu peut-être euh, faire euh, bah, Chavez au centre ou un truc comme ça. Sympa, hein bon, On va s'arrêter là, une heure. On fera que des vidéos d'une heure, je pense que c'est pas mal. Euh, merci à tous en tout cas d'avoir suivi euh, cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le deck euh, va vous permettre de monter. Euh, mais il y a vraiment plein, plein, plein, plein de decks. Hein. Pour le coup, on, je pense qu'on est vraiment dans une méta. En plus, il y a pool 1 et pool 2. Mais si on prend les deux ensemble, pool 1, pool 2, je pense qu'on peut être sur une méta de 30, 40, voire 50 decks. Il hein. y a tellement... En fait, chaque carte peut créer un deck. Chaque combinaison, en fait, deux trois cartes, ça peut vraiment créer un deck. Typiquement, le, pour moi, le deck, il se base vraiment autour de... Chang'Chi, euh, Killmonger... Et je dirais Scorpion, voilà. Pour moi, c'est vraiment les trois cartes clés du deck, vraiment les cartes qui ont vocation à affaiblir, détruire les cartes en face. Après, voilà, le reste, c'est un peu des, des, des bonnes cartes. Mais typiquement, Hobgoblin, si vous ne l'avez pas ou si vous ne voulez pas le jouer, vous mettez un autre T5. Un T5 genre Gamora, c'est une très bonne carte. Clo, c'est une très bonne carte qui rentre dans plein de decks. Après, vous pouvez aussi jouer à Blue Marvel. On a vu ici que, vu qu'on a quand même un peu de créa dans le deck, c'est une carte qui est très intéressante aussi. Enfin, voilà. Merci à tous, n'hésitez pas à faire votre tour euh, de comment était la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde